Premier stage avec les nouvelles promotions des équipes Alpice, les garçons, à Chamonix. Euh, L'objectif du stage c'est de réviser un peu tous les fondamentaux euh, qui nous semblent essentiels en matière de sécurité. Une première journée consacrée à la sécurité de glacier, sauvetage provasse, encore euh, en du mention glacier. Okay, donc on va planter les skis perpendiculairement à l'axe de traction assez profond, ça, carrément à la pelle. Là, vous pouvez ça, renvoie ici, ça fait un petit mouflage. Et vous le tirez comme ça. Une deuxième journée sur l'assurage en mouvement. Euh, encore encore mon court, encore mon long. Arriver à être rapide, efficace et sécurite. Adapter son en encordement en fonction du terrain pour ça bah, l'arrêt des cosmiques avec des conditions euh, pas terribles mais qui étaient du coup intéressantes. Ça on a ajouté euh, une approche de l'orientation, euh, une approche aussi sur la médecine euh, d'urgence en montagne et euh, une approche sur euh, l'entraînement au sens large, sur la préparation euh, pour l'alpinisme. Fini donc à la bibliothèque de l'ENSA pour euh, commencer à regarder ben, les projets d'expédition de, de et les prochains stages. Donc il y a pas mal de, de projets sympas en cours. Donc euh, l'idée c'est d'arriver à recueillir le maximum d'informations sur euh, les projets d'expédition. Au final, c'est peut-être pas le stage le plus exotique qu'on va faire, mais c'est un stage qui est fondamental puisque on remet vraiment à plat toutes les techniques de sécu et puis ça permet aussi au groupe d'apprendre à mieux se connaître et de construire ensemble des projets pour les prochains stages électriques.